bonsoir à tous j'espère que vous allez bien je voulais faire un direct en fait pour vous partager une expérience que j'ai vécu euh, c'est pas facile pour moi de choisir un sujet de ce que j'aimerais vraiment vous partager et en fait encore une fois je vais me dépasser <rire> je vais encore me mettre à nu ça c'est sûr parce que c'est ma volonté de pouvoir vous partager avec transparence avec authenticité comment moi je vis les choses aussi de mon côté et j'aimerais vous partager en fait l'histoire que j'ai vécue avec ma mère, euh, mon père. Le, le, le process, en fait, ce cheminement et là où j'en suis aujourd'hui, il y a de très très belles choses qui arrivent pour moi en ce moment et je crois que j'ai envie de vous partager ça. Mais euh, dans ma relation avec ma mère, dans le fait euh, euh, de faire la paix, faire la paix avec euh, nos parents et... Euh, en fait, pour que vous puissiez comprendre, déjà, on va, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, je, je suis native de Madagascar et j'ai grandi avec un père, je vous fais le résumé parce que sinon, en <rire> fait, là, j'ai grandi avec un père alcoolique et, euh, et une maman qui a essayé de ben, pallier, qui a fait ce qu'elle pouvait, en fait, euh, pour, euh, pour nous, pour mon frère et moi. Et... Euh, et en fait, euh, dans ce parcours-là, moi j'ai été un enfant atypique parce que j'étais un enfant qui était attaché à, à marquer son individualité, à marquer sa personnalité, sa singularité dans une famille asiatique où en fait la communauté prime. Donc la personnalité dans laquelle j'étais ne pouvait absolument pas correspondre <rire> au collectif. Donc euh, ça a été très très compliqué, donc euh, très difficile pour ma mère de gérer un enfant comme moi et moi très conflictuelle parce que j'attendrai en fait j'ai souffert euh, du fait que j'aurais aimé qu'on m'aime et qu'on m'accepte pour ce que je suis sans qu'on ait besoin qu'on me change et qu'on me transforme et en fait euh, cette, euh, ce besoin en fait d'être unique a été tellement difficile qu'il y avait un moment donné où vraiment en grandissant avec ça en étant en, enfin, après je suis venue en France je l'ai énormément reproché à ma mère ça c'est sûr et à mon père aussi euh, je pensais qu'en en mettant de la distance 11 mille kilomètres entre mes parents et moi j'étais euh, on va dire euh, détachée des problèmes mais absolument pas donc il a fallu vraiment que j'embrasse cette problématique donc j'ai déjà fait pas mal de travail sur moi sur ma relation avec mon père et la relation avec ma mère et ça revenait de manière récurrente euh, c'est pas pour autant que nos relations se sont améliorées et du coup euh, je me suis pliée en quatre pour, que, pour plaire à ma famille. Euh, j ai, j ai, ça a été très, des relations très conflictuelles, voilà. Et en fait, euh, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des maladies qui nous rappellent à l'ordre, euh, à l'ordre de ce qu'on désire au plus profond de soi. Et donc, il y a quelques années de cela, il y a quatre ans, oui, quatre ans de cela, je viens faire des analyses et là, un médecin voit dans mes analyses courantes, hein, pour moi j'allais très très bien, que j'avais un virus qui devait être soigné en urgence parce que si, si c'était mal soigné, ça pouvait se développer un cancer. Donc ça, ça a été vraiment l'effet d'une bombe à l'intérieur de moi. Et quand, en fait, je suis allée voir la, la, la, la symbolique de pourquoi est ce, ce, ce, ce cancer-là spécialement, euh, et à quoi c'est relié par rapport à mon histoire Et en fait, je suis revenue à l'histoire de ben ça concerne ma mère. Alors là, pour moi, ça a été vraiment un réel boost où je me suis dit bon ben là, il est temps de, de guérir vraiment à l'intérieur de moi si j'ai envie de guérir de la maladie en même temps. Donc à ce moment-là, l'avantage qu'on a dans les maladies, c'est qu'il y a un non-choix. C'est-à-dire on choisit la vie, de vivre vraiment où on choisit d'être de, de, de, dans le déni encore de ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Donc ça m'a donné le courage en fait de, de, de, de sortir toute ma colère vis-à-vis -vis de ma mère, ce qui n'a pas été évident, je vais vous dire, parce que moi j'ai perdu mon père brusquement. Donc du coup dans ce positionnement là, quand on a déjà une perte d'un côté, la question c'est est-ce que... Euh, en fait, c'est le regret. On, on, on est vraiment confronté au fait de est-ce que c'est OK pour moi, quel que soit ce que je vais dire, quel que soit ce qui va se passer Est-ce que je suis OK avec le fait qu'à un moment donné, si elle part que je n'ai pas le regret Ça, ça a été vraiment euh, assez difficile à... Ça a été l'un des freins à mon positionnement au départ. Mais cette maladie, enfin, enfin l'alerte de cette maladie, m'a donné vraiment le courage d'aller au-delà et de dire, ben, il est temps pour moi... Euh, de me positionner, de dire les choses, de sortir ma colère une bonne fois pour toutes. C'est ce que j'ai fait. Et, et le, la, la deuxième étape, c'était vraiment le courage, hein, ça m'a demandé un courage énorme de pouvoir partir, euh, prendre du recul et, et, et quitter ma famille, on va dire. Et, euh, et en fait, s'ensuit un long chemin de... C'est un cheminement de pardon, parce que la question c'était est-ce que je voulais couper le, les ponts et ne plus rien avoir à faire avec ma mère et mon frère c'était pas ça du tout la question mais il m'était énormément difficile de rester auprès d'eux euh, partir euh, j'avais cette culpabilité par rapport au décès brusque de mon père de dire est ce que c'est ok pour moi mais c'était quand même important pour moi de prendre cette décision donc euh, il n'y avait pas d'autre solution et d'autres alternatives à part le fait de vraiment de, de partir en fait pour que je puisse euh, faire cette introspection vis-à-vis -vis de moi-même, guérir absolument tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et, euh, et, et c'était vraiment ça la question de dire, est-ce que je suis capable aujourd'hui, au lieu de leur reprocher en fait, parce que c'était ça, je reprochais à ma mère de ne pas m'aimer pour ce que je suis, je reprochais à mon frère, pareillement, de ne pas m'accepter. Est-ce que moi, c'est ça en fait qui est important, est-ce que moi aujourd'hui je suis capable d'accepter qu'eux ne changent pas d'avis Est-ce que moi aussi je suis capable de leur apporter ce que je leur réclame et en fait non j'étais dans une coucou à j'étais dans l'exigence en fait que ma mère et mon frère m'aiment absolument pour ce que je suis mais j'étais incapable moi d'accepter que eux puissent être ce qu'ils sont donc à ce moment là je me suis dit ben s'il y avait une problématique il fallait vraiment que je change ça en moi donc euh, ce qui est extraordinaire dans ce parcours en fait où je me suis retrouvée avec moi même où j'avais vraiment besoin de me mettre en, en retrait euh, de euh, C'était justement d'aller explorer mes blessures. Est-ce que moi je suis capable moi de m'accepter telle que je suis déjà, avec ce que je suis, sans que j'ai besoin que ça soit validé. Et aussi, enfin faire le deuil de la famille rêvée en fait. C'est ça, je leur reprochais parce que j'avais un idéal de la famille que je ne pouvais pas vivre. Et je leur reprochais, en fait, de ne, pas con... de ne pas être cet idéal. Et la question que je me suis posée, c'est si j'ai envie de reprendre contact, si j'ai envie que le lien soit là, peut-être que la possibilité qui reste, c'est est-ce que je peux euh, les rejoindre dans ce qui est possible, plutôt que de leur reprocher de ne pas m'apporter ce qui est idéal pour moi. Et là, en fait, ben, ça demande de faire le deuil de... Le, ben, du père, bon mon père, il est, ça c'était un fait, mais de la mère que j'aurais voulu avoir, de l'amour que j'aurais voulu avoir, de tout ce que j'aurais voulu avoir. Bien entendu, quand on est dans cet espace-là, on ne voit pas du tout, on ne voit plus ce qu'on nous a apporté. On, on, voit, on ne voit que ce que, nous, ce que nous a été retiré en fait. Et, euh, et ensuite, il y a l'acceptation, vient vraiment un temps d'accueil, de dire ok, en fait... L'amour que j'aurais espéré tel que c'est là, ce n'est pas possible, mais ça a du sens en fait, ce n'est pas que ma mère ne m'aime pas, ce n'est pas que ma frère, mon frère ne m'aime pas, c'est tout simplement que j'ai pris conscience d'une chose est, que je vais vous partager d'ailleurs, c'est que j'ai longtemps pensé, et ça, ça a, le, ça a été vraiment une illumination pour moi quand j'ai pris conscience de ça,